C'est ultra simple, pas d'excuse. c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, aucune excuse pour ne pas nous rejoindre sur le Discord et avoir toutes les infos, y compris celles des magnifiques petits leaks. Alors c'est très simple, on a eu la mise à jour 1.0.65 hier. Si vous regardez, il n'y a évidemment aucun nouveau commandant légendaire qui a été ajouté, ou du moins moi je n'en vois pas actuellement... Eh bien, il y aurait des informations contenues dans le dernier patch. En fait, comment font les mecs qui vont nous sortir ces infos Ils vont dépackager. En fait, le client du jeu et ils vont récupérer tous les petits icônes qu'il y a dedans comment dépackager le client du jeu il faut prendre l'APK c'est surtout la version Android on récupère la version APK on la décompile et on, on regarde toutes les icônes qui s'y trouvent et on essaye de trouver des icônes qu'on n'a jamais vu et regardez ce qui a fuité Franchement énorme cette info, est-ce que euh, c'est des vraies icônes Si c'est du fake, là il y a quand même un mec qui s'est emmerdé de dingue à faire une liste d'un grand nombre d'icônes d'expertise de, hein, et de skills de nouveaux commandants et on va les analyser hein, puisque certains ont fait des grosses recherches hein, et je vous ai tout trouvé. Alors déjà, on remarque hein, sur ces différents skills, déjà si vous regardez... Le troisième qui est au centre à gauche, hein, je dis le troisième parce qu'il y en a un haut et un en bas, un point et une sorte de boule de feu. Il y a un petit skin, un petit mec de profil, on dirait Saladin. Alors par exemple, on peut penser qu'il y aurait un nouveau, une nouvelle sorte de Saladin. Alors ça ne peut pas être un Saladin Prime, Saladin est déjà un commandant légendaire, mais... Avec Lilith, ils sont capables de nous sortir des commandants légendaires Prime, même si pour le moment, on n'a eu que des épiques. On a d'autres symboles hein, qu'on voit. Déjà, regardez, le point euh, rouge, là, on le voit deux fois. Il est une fois aux côtés de la tête de notre ami euh, le renard et une fois tout à gauche. Hein. Donc, euh, faut pas, faites bien attention, hein, le nombre d'icônes euh, réelles et uniques est de 12, si je ne dis pas de bêtises, 10 ou 12. On voit aussi, regardez en haut à droite... Hein, on voit une sorte de princesse ou de reine de profil. On voit également des drapeaux. Il y a deux drapeaux en haut à droite. Et là, c'est là-dessus que les mecs vont faire pas mal de recherches. Tout à droite également, hein, ces screens, vous pouvez les retrouver sur le Discord, évidemment. Hein, les amis, si vous vous demandez, il pourra zoomer dessus. À droite également, tout à droite, hein, donc en haut à droite, vous avez un mec barbu avec une sorte de couronne. Et là, dites-vous bien que les mecs se sont déchirés pour trouver qui était ce mec. Est-ce que c'est l'un des futurs commandants légendaires Il a une couronne de plumes. On le sait, hein. Lilith adore les mecs barbus et adore les les mecs qui ont des casques ultra chelou Donc là c'est une couronne de plumes Il y a aussi une sorte d'étendard à gauche à, à la droite plutôt Donc c'est en bas à la droite du, euh, du renard Non à notre droite et à sa gauche Voilà je vais y arriver Il y a aussi une boucli un bouclier ou une pièce en bas à droite Et celle là aussi elle est importante dans la recherche Alors en zoomant en prenant tous ces icônes-là, les mecs ont fait une recherche, encore une fois... Hein. Comment ils obtiennent ces icônes-là Eh bien, c'est probablement, moi c'est la seule explication que je vois, c'est en décompilant le client du jeu euh, et tout simplement en regardant tous les icônes. Il faut savoir qu'apparemment aussi, il y aurait eu quelques personnes, très peu de personnes, parce que ces infos hein, sont à prendre vraiment avec des pincettes, qui auraient eu accès à un serveur de test et dessus, il y aurait plusieurs nouveaux commandants. Donc... À ce stade, il y a deux théories qui s'avancent. La première est qu'on va avoir trois nouveaux commandants légendaires, Une, un commandant plutôt de farm, de farming. Pour le nouvel an chinois, comme on a déjà eu un par le passé, ou comme on a déjà eu lors events, rappelez-vous de Lubu par exemple, ou de Seon Deok, euh, et deux commandants standards. Et la deuxième théorie est qu'il n'y a que deux commandants et il n'y aurait pas de nouveaux commandants de femmes. Alors, les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces pistes-là Ils ont également creusé le terrain de la nouvelle civilisation. Par exemple, regardez, je vais vous montrer un des icônes qu'ils ont retrouvés. Cette icône-là, on le voit sur un des étendards, sur l'un des icônes, on a ce, euh, ce dessin-là. Et comme vous le voyez, ce dessin-là, c'est l'emblème des, du drapeau byzantin. Donc, est-ce que ça a un rapport Forcément, Lilith, vous le savez, hein. rappelez-vous cette vidéo que Lilith a fait chez Legu, si vous vous en souvenez pas. Lilith a fait une vidéo chez Legu où il nous parle justement de leur méthode de création, de création des caractères et des commandants pour faire ces créations-là. Ils se basent vraiment sur l'histoire. Ils nous parlent même qu'ils ne trouvaient pas suffisamment de sources sur Google Images et sur Internet. Et du coup, ils ont même envoyé quelqu'un dans un musée, dans un musée, pas un musée, dans un musée en Écosse, hein, pour Etel Fleda, si j'ai bonne mémoire, pour justement aller chercher davantage de photos de capture et s'inspirer après, par la suite, pour les habits. Donc, vraiment, ils adorent prendre des vrais faits de l'histoire. C'est pour ça que lorsqu'on voit ce, cette icône et je vous le rappelle on doit avoir une nouvelle civilisation cette année Lilith l'a dit probablement à la fin du S1 c'est ce qu'ils avaient annoncé donc une nouvelle civilisation à la fin du S1 quand on voit qu'ils nous rajoutent potentiellement un commandant byzantin, il serait justement question de l'arrivée future de la, la cive byzantine Lilith a bien rajouté des commandants égyptiens, il y avait déjà Cléopâtre hein, et il n'y avait pas sa civilisation donc ils peuvent très bien nous rajouter d'abord des commandants byzantins puis par la suite nous mettre euh, la civilisation, en tout cas c'est ce que laisse penser cette icône Toujours dans les recherches liées aux Byzantins, je vous ai dit, en bas à droite, on avait un petit bouclier, une sorte de pièce, mais en fait, c'est un petit bouclier. Eh bien regardez, allez prendre le, la photo, l'image et zoomer sur ce skill vous le verrez, c'est le deuxième bouclier qui apparaît en partant de la gauche celui avec le P, le A alors après c'est une sorte de I mais c'est juste un trait du P, le pied du P et un fer à cheval ou une arche, moi j'y vois un fer à cheval certains y verront un oméga, bref on y voit ce qu'on veut, mais en tout cas c'est cet emblème là, c'est ce deuxième là et c'est un bouclier byzantin. Donc à ce stade, au regard des skills et des icônes que nous avons, il est très probable que l'un des deux nouveaux commandants, s'il si y en a deux, trois nouveaux commandants, s'il si y en a trois, soit un commandant byzantin. Pour le deuxième commandant, il faut se fier aux images et à toutes les infos. Donc pour le commandant Byzantin en tout cas, il y a plein de pistes qui sont avancées à ce stade. Plein de noms qui sont donnés sur les différents discords qui parlent de ce leak et de cette fuite. Je vous laisse vous faire votre propre recherche et votre idée. Moi, dès que j'aurai un avis arrêté, à ce stade-là, j'en ai aucun. Je vous en ferai part ou dès que j'aurai plus d'infos ou de choses plus sûres, je vous le dirai. Pour le second commandant, au regard des icônes, hein, ils ont fait une des grosses recherches aussi. Franchement, il y en a, ils se déchirent. Et on pense que ça serait ce commandant-là. Alors, quand je vous dis ce commandant-là, vous le voyez, c'est euh, une reine. Alors, ça peut être n'importe laquelle. Alors, pourquoi ils pensent que c'est une reine C'est lié aux différents, euh, différents schémas, icônes, étendards qu'on retrouve sur le, sur le schéma. Donc, il pense que ça serait probablement la reine Victoria... Qui serait sur le qui représente qui serait représenté par ces icônes là en tout cas on lui attribue tous ces icônes là tous ces skills là et il pense donc la reine victoria serait pourtant bon, c'était ouais, une dirigeante hein, c'était un commandant euh, mais, euh, mais en tout cas la reine victoria serait l'un des deux commandants surtout euh, à cause de l'étendard mais euh, c'est pas tout hein. la reine de profil aussi elle laisse penser euh, à la reine victoria alors pourquoi elle et pas, et pas une autre Je ne sais pas en tout cas, les recherches s'orientent là-dessus et vous le voyez hein, c'est euh, quand même très précis aussi sur l'étendard vous le voyez, hein, il y a un lion avec un soleil derrière ça euh, c'est le, le sur le drapeau, on le retrouve sur le drapeau euh, Bugal, donc euh, ou euh, Safavide en ne me demandez pas euh, ce que c'est exactement c'est euh, des motifs euh, persans euh, persan civilization. Euh, est-ce qu'on va aussi avoir euh, le choix, est-ce que c'est lié au byzantin lié aux Perses Beaucoup de pistes à ce stade-là sont vraiment évoquées. Et en tout cas, voilà les deux commandants. Un commandant byzantin et la reine Elisabeth qui serait... Elisabeth, non, Victoria, la pauvre Elisabeth. La reine Victoria qui serait le second commandant. On va voir, ça devrait à mon avis euh, aller euh, aller très vite. Euh, pour, euh, pour la couronne, encore une fois, hein, euh, ça reste une couronne de plumes et quelque chose de très euh, traditionnel, euh, il y a eu pas mal de recherches aussi qui ont été faites, mais aucun euh, commandant spécifique a pu être identifié excepté, encore une fois, euh, la reine Victoria. Voilà pour les infos de ce leak, des infos plutôt Très fiable comme je vous l'ai dit, euh, même si après c'est des recherches qui ont été faites euh, par des joueurs. Les icônes en question hein, sont assez parlants et par le passé, lorsqu'il y a eu ce genre de fuite, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de fuite euh, à la décompilation euh, d'un du, euh, client du jeu, les fois précédentes où il y a eu ces fuites-là, c'était sur des items légendaires de craft hein, et ça s'est avéré juste. Et c'était aussi sur d'autres choses. Hein. Par exemple, sur les commandants, on en avait eu plusieurs qui avaient réussi euh, à être identifiés grâce aux icônes. Moi, j'y crois en tout cas. Et euh, la Reine Victoria, ce n'est pas la première fois qu'on euh, qu entend parler de la possibilité euh, qu'elle euh, qu soit mise dans le jeu. Là, ça me paraît plutôt très, très crédible les amis. Voilà pour ce petit leak, j'espère avoir plus d'infos prochainement, mais pour le moment, peu de personnes en ont parlé et je tenais à vous en parler parce que ça fait quand même déjà bien 24 heures que ça commence à prendre de l'ampleur. Retour sur le jeu les amis, suite au patch hein, évidemment. Vous avez toujours des milliards de questions sur le forum d'État, sur l'attirail, etc. Vous avez bien raison. On va très prochainement avoir les events de saison suite au patch. Peut-être qu'ils vont arriver dès demain ou en fin de semaine ou seulement la semaine prochaine. Lilith, à mon avis, va peut-être un petit peu attendre. En tout cas, si on regarde le calendrier, ils ne sont pas encore annoncés. Hein. On ne les voit pas, les events saisonniers. Ce qu'il faut suivre actuellement, les amis, c'est surtout certains KvK on Va s'y pencher tout de suite. Déjà dans les KVK actuels, dans la lutte des 8, on a évidemment le KVK avec le 22-68 et le 10-21. Ça avance pas mal. 15 jours, 9 heures, 1 minute et 15 secondes, très précisément. Vous le savez, le 10-21 est une machine de guerre. Je vous ai déjà montré là, ils ont eu des nouvelles ouvertures. Ça avance du côté du 10-21 qui se retrouve en haut à gauche, tant qu'on sera pas sur la. La confrontation hein, avec le 22-68 on n'en sera pas plus. En tout cas, donc on va pas savoir qui va gagner. Le 10-21 est clairement en position de favori. Mais ce n'est pas le seul KvK à suivre actuellement. Vous le savez, en hymne héroïque, on a bon, il y a pas mal de nouveaux KvK. Mais en hymne héroïque, d'ailleurs, mon KvK va bientôt commencer. En hymne héroïque, on a plusieurs royaumes qu'on suit et plusieurs KvK qu'on suit puisqu'ils ont passé la barrière des 26 jours, notamment le 18-75. 15 et le 16-71 avec le 23-38 et le 20 10. le 16-71 est clairement le favori de ce KVK, même si euh, les 4 royaumes, hein, le, notamment le 23-38 avec les RR38, mais aussi le 20 10 et le 1875. 75 eh bien, ils vont tout donner pour cette fin de KVK. Je dis cette fin de KVK parce qu'on a eu pas mal d'ouvertures de portes. Regardez, on se retrouve sur le terrain, que je vous avais montré mais pas toute l'avancée puisque là à présent, on est sur la dernière zone devant les terres du roi. On se retrouve sur des batailles de tranchées, alors que je me retrouve au bon endroit. Voilà, on est les deux de gauche contre les deux de droite, donc les V10 et C10, alors l'alliance principale c'est les C10 bloque les W75 sur cette porte est-ce que les forteresses tiennent toujours c'est ce qu'on va voir tout de suite en tout cas il y a du monde à hein. regarder ça galère pour charger il y a et pourquoi on met des graphies simplifiés Nous, on aime bien quand on voit tout vous le voyez il y a du monde sur cette porte là ça tient toujours est-ce que les forteresses brûlent on va voir ça tout de suite la forteresse où est-elle La forteresse des C-10. Alors je serais surpris que la forteresse des C-10 brûle parce qu'ils sont quand même solides. Elle a brûlé, mais elle ne brûle plus. Au nord, la forteresse des W-10 elle a brûlé, mais elle ne brûle plus et on va descendre. Non, si on a la forteresse. Non, celle-là elle est sur un bug donc ils ne peuvent pas l'atteindre. Il y en a que deux d'atteignable. Ils ont utilisé un petit exploit, euh, un petit exploit bug euh, pour mettre cette forteresse. Ça, ce serait bien que Lilith euh, patche ce genre de choses hein, qu'on arrête d'avoir ce genre de zone et de forteresse qui bloque la et qu'il les rend intouchables de l'autre côté. Est-ce qu'à un moment ça a brûlé du côté du 75 Non, ça n'a pas brûlé. Donc ils ont clairement la supériorité du terrain à ce stade-là. De l'autre côté au nord. Alors là, c'est forcément différent, j'allais le dire, hein, puisque Dora l'Exploratrice, le 16 -71, face au RR38, logiquement, voilà, ça se passe du côté des RR38. Les RR38, c'est une très grosse alliance, mais. Face au 16-71, ils vont forcément galérer. Regardons si ça a brûlé. J'avais même l'air que ça brûle toujours. Ça brûle, c'est en cours. Alors ça brûle depuis pas longtemps. De l'autre côté, les RA-38, est-ce que ça brûle au nord Est-ce que ça brûle vu que le sel du sud brûle à peine Ils viennent que de commencer. Donc non, on va avoir une finale, un match en terre du roi qui va être très équilibré puisque... Au nord, le, les 1671 gagne. Au sud, les C10 gagnent. Non, les C10 ne gagnent pas, pardon, ils n'ont pas la porte. C'est les W75 qui gagnent et qui ont la porte. Ça va être très tendu au niveau des terres du roi. Ce qu'avec Allah, si le 1671 sort gagnant, il pourrait avoir une très grosse carte à jouer pour rentrer dans le... Top des meilleurs Imperium, ça va être très très lourd les amis, et comme d'habitude, hein, si on, on se penche sur les commandants, allez là pour le coup je vais mettre un simplifié des graphismes, hein. si on se penche sur les commandants et qu'on voit au combat, comme d'habitude, beaucoup de Xianyu, beaucoup de Nevsky, on le voit, hein, Xianyu reste très prisé, des Scipions, bref, Toujours les mêmes commandants qu'on retrouve sur l'open field. Vous me demandez souvent quel commandant je monte. et bah C'est très simple. Hein. Déjà, un, vous pouvez retourner voir les vidéos que j'ai fait encore le mois dernier sur les meilleurs payings et les meilleurs commandants à posséder. Pas forcément en paire hein. dans le classement, hein. les, euh, les tiers list des commandants. Vous verrez depuis quelques mois, on retrouve toujours les mêmes. Xian Nevsky, Scipio sont vraiment des commandants à posséder, si vous voulez aller sur l'open field, si vous voulez faire du rallye, n'hésitez pas à les monter. Si vous regardez les plus gros KVK, vous voyez tous ces commandants-là, c'est toujours les mêmes. Retour sur mon royaume pour finir, les amis, puisque... Comme je vous en ai déjà parlé, on est enfin inscrit en KVK. Le matchmaking a lieu pendant 4 jours, 14 h 53 minutes et 34 secondes. On est sur hymne héroïque, hymne héroïque. héroïque. Il y a 158 royaumes d'inscrits, c'est tout bonnement énorme. Il faut savoir qu'en lutte D8, les très très gros KVK, euh, royaumes se sont inscrits. Le 1365 est inscrit sur un lutte D8. Le 1960, les amis, le 1960 est également inscrit sur un LUT D8. Donc, on pourrait avoir un énorme choc avec le 1365 et le 1960. Mais pas que, il y a aussi le 1175, le 1534 et le 1093 qui sont en hymne héroïque. De notre côté, c'est le 2489 qui est inscrit. Aussi dans des 8 donc on pourrait se retrouver avec notre ami Fou qui vient du euh, d'un du, très gros royaume, hein, du 1556, l'ancien roi du 1556 qui est parti sur le 2489. Et eh bien, on pourrait se retrouver face à eux si on a de la malchance parce que euh, c'est quand même un royaume assez impressionnant à présent depuis depuis ils ont migré tous là-bas. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Demain, pronostic de la nouvelle du nouveau tour de la grande finale. On verra comment la cote se sera stabilisée. Pour le moment, les One V sont ultra favoris, contrairement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 make it